à la famille avec plaisir nous entrons la chaos pour capable de une nouvelle émission est-ce que tout, tout le monde est en forme nous tout le monde tout le monde qui est à l'étranger et puis on a dit bon courage les gens qui sont en haïti bon courage parce que ben année 2021 les bah un pile problème nous espérons que 2022 qui est venu et bien les capables de un petit la soulagement mais écoutez pas il me dit donc, et, souhaité que et eh me que et bien 2022 a entré pour le jeune noir à 200 cas ouais on est à 195 ou 196 bah toujours gardé, non ah, 196. il Y a quelqu'un qui me dit 196. Eh bien, nous souhaitons que le prendre 4000 rapide aussi vite. Merci beaucoup et c'est parti pour votre émission. Déjà, il dit nous que il y citoyen Photoli publié sur Facebook. Photoli fait la une de l'actualité. Déjà virale sur les réseaux sociaux. On ne connaît pas son nom. Il y a... Théryel Telus qui a même posté cette information, disant :« je n'ai pas choisi la vieille image là. Moi-même, je partagé information. Mais, je n'ai pas ok C'est monsieur qui était l'hôpital là. Les victimes ont un accident, de circulation. D'après une faute, je ne suis yo un C'est un cerveau dans la base de l'application. volant est volant camion li bien. Puis il camion qui détourne, c'est monsieur qui t'a conduit. yo. Montez avec yo grand ravine toujours d'après information nous joignent n'a cité Teriel tellus actuellement li agents PNH agent pnho même qui pral connaît qui ça yo pral régler a Nous n'a venir avec plus de détails sous le roi yo relim tété n'a venir avant longtemps patience moi men en pile bref tété li même informations sur si là. mais écoutez il y a d'autres informations supplémentaires parce que il y a un monde qui voyait en l'autre photo pour moi Yo l'autre photo côté monsieur li me à la, pour être li bandé, deux cuisses li bandé tout. Et la personne m'a dit, oui, monsieur c'est soldat, il a C'est lui même qui conduit tout trailer, yon prend, Il yo. Lise moté bas là, dans conduit kidnapping, hack, voler camion. Donc, en tout cas, et, si monsieur, c'est en mauvais grain, eh bien, c'est un bon coup que la police fait, apparemment, parce que, comment m'a dit non? Pendant nous, ouais, en pile -bon a ferrailler dans la république, faut me nous tout, la police lit même tout la fait il travail li en bas en bas. Par exemple, si prends prend dernière bataille qui a gagné et avant hier là, en date du 14, je crois, la police qui a pété balle avec neg dans zone Chenyo juste avant arrestation, jones, après après je crois après l'arrestation, et faut dire que il y a Mais celle morts. Mais policier les tombé, tombés, a fait plus écho, vous comprenez mais soit prend dans le dernier moment, ça, on a fortement qui Gagné. Dans pile, le monde dit tombe tout. On prend Donc, en tout cas, en le monde bat bravo la contentement, pour coup de filet, ça, la police fait, mais on nous a fait croire qu'elle était allée dans l'hôpital, Dikini. charge Hum, qui sale d'alphaïdine dans zone, ça Est-ce qu'elle pas gagné l'autre hôpital, mais hm, depuis elle est arrivée pour OKEMBO, petit point pas grand rien qu'elle fait, ou était en vie. Bref, peut-être nous sommes capables de venir dans l'autre émission pour nous baou plus de détails. Citoyen qui voyait deux photos, pour moi. deux photos. Photo côté que les moutrés moins deux machines. Machine, ça y est, apparemment, ils sont stationné quelque part. y a un camion Jack. Et puis, il m'a dit que, ouais, camion, ça y, a, on côté y a là, est, là, Fontamara. C'est et puis, euh... alors, c'est un camion. C'est un camion, c'est pas deux. Et mon dit que, Fontamara, oui. Des pour camion, encroupé Fontamara, apparemment. Je ne sais bah, pas quoi c'est un... Quand ravine, pas c'est un village. Parce que si le camp est Fontamara et information a circulé comme quoi, c'est à de un illégal qui mettait main sous camion ça, eh bien, n'a dit tête non qui ça. Gé vidéo qui est très virale sur Facebook et même sur YouTube. Moins ga des vidéos à plusieurs reprises. Et finalement, c'est un kidnapping raté au niveau de l'avenue. Martin Luther King, kidnapping raté, puisque, eh bien, il y a qui sont là. Les citoyens qui pour lever, apparemment, ils ont une défense. Parce que, nous avons un pradois, un citoyen qui, lui-même, est à quelques pas de là, qui descend, qui pète les balles. Et puis, s'entendait à la train courir. Donc, les haïtiens ont commencé à être sous les haïtiens ont commencé à frapper. On a cette vidéo ça ensemble. Qu'est-ce que tu fait quest fait là tu c'est pas ça là tu quand là, là, Blanc, mais mais mais mais au mais oui, mais mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais mais oui, mais oui, mais oui, mais mais oui, mais oui, mais mais oui, mais oui, mais mais oui, mais oui, mais mais oui, mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais je dis à la fin de nous tout, la police marée aidé en pile. Neige. en pilge jeune garçon nég qui gagnait z'am souyo, mes z'am nég qui a marché avec z'am illégal, mais fond dit que la police fait ça c'est en manière pour capable gérer question des sommes bataille contre bandit, mais bon bagaille pour comprendre. Les gens qui ont arrêté, c'est deux nègres qui achètent des amis, ce n'est pas pour voler. C'est bien, oui. La police n'a un bon droit, oui, parce que ou pas pas marcher avec des armes illégales. Mais c'est deux nègres qui, avec non. Mais yo, là si on volait mal monté, eh bien, pour le mettre des trois bagages en 20 lit. Eh bien, quand il y a une arrestation, yo, bon bah, on est peut-être, et les qui ont pris prison, ou bien, bon, si on est légal, bon si yo on est légal, il ne peut pas arrêter. Mais de toute manière, la police a cherché à ramasser quelques examens illégales parce qu'ils voulaient que pour décembre, passer bien dans une série de zones. Bref. Eh bien, euh, Pablo blime dit non. une émission pour venir avec les sous-questions de la par jeunesse. parce que les dossiers sont pile version là-dedans. Mais euh, va le quitter nous avec euh, déclaration une déclaration d'une vingtaine de minutes parce que c'est deux personnalités qui ont pris la parole à l'occasion. Il une cérémonie, graduation, 31e promotion de la police nationale dans l'école, dans l'académie de la police. Lan. Eh bien, il faut dire que il y a environ 131 comme ça. Il y a 400 garçons épiques. Eh bien, les pour renforcer la police, ils le bataille contre bandi bandits, pour ont arrêter les volets. Eh bien, la police a dégagé quand même. En tout cas, il euh, y a le commandant AI de la police nationale. France LB qui a pris la parole à l'occasion et puis après a venu avec euh, un discours, Ariel Henri. Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Madame la directrice de l'ANL, Monsieur l'ex-directeur général de la police nationale, Monsieur Marie-André Monsieur l'inspecteur général en chef. Monsieur les ex-inspecteurs général en chef. Mesdames, Messieurs les membres du haut commandement de la police nationale. Messieurs les directeurs de l'Académie et de l'École nationale de police des différents niveaux policières et policiers Mesdames, Messieurs, les représentants des organismes de défense et des droits humains et de la société civile Chers récipiendaires Distingués invités en vos rangs, grades, titres et qualités Mesdames, Messieurs de la presse écrite télévisée Mesdames, Messieurs, Nous sommes honorés ce matin de prendre la parole à la cérémonie de la graduation de la 31e promotion. Un événement qui revêt un triple caractère de solennité, d'anxiété et de fierté pour une grande partie de l'auditoire, notamment les parents et les récipiendaires. Ce fut pareil pour les 30 dernières promotions qui ont défilé sur cette place emblématique. Pour nous-mêmes, il est plutôt spécial, disons mieux, mémorable. Car il y a 26 ans, un jeune homme frais et moulu du cadre prometteur de l'université a dû transcender les inquiétudes de ses parents et autres proches pour embrasser avec enthousiasme et ardeur une carrière au sein d'une noble institution avec comme le motif et détermination servir son pays. Cette carrière dont il ignorait la portée l'a vu gravir différents échelons de responsabilité au sein de la dite institution jusqu'à en devenir son directeur général, à un moment très délicat de notre histoire de peuple. Tel est le cas de votre humble serviteur. Cette promotion, composée de 133, 132 femmes et 499 hommes, servira de socle sur lequel le recommandement va axer pour renforcer diverses structures de l'institution policière. Cette augmentation d'effectifs s'inscrit dans la dynamique de renforcement des institutions républicaines et de l'état de droit. La participation enthousiasme, enthousiaste de ces jeunes à cette cérémonie de remise de parchemin est à la dimension des sacrifices qu'ils ont consentis pour répondre aux multiples exigences de la formation. Après sept mois passés à recevoir des plis et des replis, le moment est enfin venu pour chacun de prouver, par des actes professionnels, leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être. Ces jeunes policiers et policières ne seront pas abandonnés à eux-mêmes en laisser pour compte. Au contraire, pendant une période probatoire de 24 mois, ils seront encadrés, orientés et notés conformément aux dispositions du plan de carrière en vigueur et du code d'éontologie policière. Chers récipiendaires de la 31e promotion, en tant que fils aîné de cette grande famille, je suis heureux de vous presser la main d'association tout en vous souhaitant une fraternelle bienvenue. Vous avez accompli le parcours du combattant pour arriver où vous êtes maintenant aujourd'hui. Mais de plus grandes épreuves vous attendent sur le terrain. Vous avez assurément consenti de sacrifices à l'école nationale de police qui vous a construit et vous a montré la voie pour devenir des citoyens modèles au service de la nation. Vous avez effectivement acquis des connaissances, mais c'est à l'œuvre que vous allez les démontrer. Et par les résultats sur le terrain, vous allez vous prouver par de, de la digne formation et de l'uniforme que vous portez. Pour avoir le succès, vous devez continuellement vous réfugier derrière le mur de protection que représente la loi et cultiver les bonnes pratiques du métier de policier. N'arrêtez pas de vous former. N'hésitez pas à poser des questions à vos encadreurs, à vos supérieurs hiérarchiques si quelque chose vous échappe. Ayez du respect pour vos hiérarchies en vue de maintenir le cadre disciplinaire et de préserver la cohérence interne de l'institution. Dans les oui, soyez toujours vigilant en appliquant le pli « protection, liaison, intervention ». Bannissez la négligence sous toutes ses formes, dans vos habitudes. Sachez que les ennemis de l'ordre, de la démocratie et de l'état de droit ne vont pas vous lâcher prise facilement. Il est impérieux que vous soyez ferme dans vos convictions. Faites de la loi votre seul boussole. Ne cédez surtout pas à la tentation du « bien facile ». Évitez, évitez, évitez l'argent facile, les offres et les avantages indus, l'excès de zèle et enfin la politique partisane. Soyez la flamme d'espoir et de fierté par vos actes et vos comportements exemplaires. L'honneur me revient d'exprimer au nom de la famille policière toute ma reconnaissance à l'endroit du gouvernement de la République, spécialement du Premier ministre, lequel a consenti de nombreux sacrifices pour la formation de cette promotion, Et met déjà une forte pression sur le recommandement en vue d'entamer le processus de recrutement de la 32e promotion. Au nom de la Police nationale d'Haïti, J'en profite pour remercier grandement nos partenaires internationaux en général et de manière spéciale le gouvernement américain qui a fourni à travers l'ANL une pleine assistance dans la formation de cette nouvelle classe. Je tiens à remercier également les représentants du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, de leur présence de leur contribution durant tout le processus de recrutement. Mes remerciements s'étendent à tous les coopérants d'autres pays amis d'Haïti qui ne cessent de nous prêter mes fautes et qui nous gratifient encore de leur présence à cette cérémonie. De façon spéciale, je remercie le directeur de l'École nationale de police, le corps des instructeurs, le personnel administratif qui ont mis leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être au service de ces nouvelles recrues, pour en faire des policiers et policières à part entière. Policiers frem action qui l'ont tout côté de, de pays On profite de petit moment spécial ça, pour nous féliciter nou pour pour comportement que nous gagnons, pour engagement que nous prenons, surtout yo, l'an dernier moment ça le combat contre les dit, ça va, ont-il espoir à population que ça va changer. N'importe des populations en collaboration avec Supol, le combat difficile ça. Jouer les, nous, notre travail pour changer conditions sécurité pays à améliorer chaque jour. Nous croyons un mariage police-population, un mariage police-presse, un mariage tout acteur en un secteur politique, économique, société civile en général, capable de mettre pays sous sous chemin stabilité et développement. J'adresse enfin... Mais plus vif, ce remerciement à toutes ceux et celles qui ont répondu à notre invitation et qui ont contribué à faire de cet événement un succès, particulièrement la presse, parlée, écrite et télévisée. Je remercie le commandant en chef des forces armées d'être là avec nous. Nous vous saluons, commandant. Je vous remercie pour votre. Attention, soutenez. Merci. Nous sommes ici présents pour commissionner une nouvelle promotion de la police nationale d'Haïti, la 31 e promotion, qui sort avec un effectif de 631 aspirants policiers, dont 132 femmes. Je veux dire d'entrée de jeu qu'il faudra faire mieux la prochaine fois pour arriver au quota minimum de 30% prévu par la Constitution. Chers nouveaux policières et policiers, vous arrivez dans la police nationale à un moment crucial de notre histoire de peuple vous avez choisi une profession difficile et exigeante qui réclame de vous des qualités de caractère hors du commun. La population attend beaucoup de vous, du courage, de l'intégrité, de l'honnêteté, du respect pour les droits individuels. Dans l'accomplissement de votre mission, qui est de protéger et de servir, vous serez amené à prendre des risques, et parfois vous aurez même à mettre votre propre vie en danger pour sauver celle des autres. Je sais que pendant votre formation, on vous a inculqué des règles de procédure judiciaire, d'éthique et de déontologie, le respect des droits de la personne et des, et des libertés individuelles. Autant de principes qui devront guider toutes vos actions dans l'exercice de votre profession. Vous constituez le bras armé de la justice. Tout en faisant preuve de fermeté dans vos interventions, vous devrez veiller à ne jamais faire. Vous ne devez, à ne jamais faire et à toujours euh, jour, vous soutenir, souvenir pardon, que l'honnête citoyen n'est pas votre ennemi ni votre adversaire. Vous devez donc le traiter avec respect et courtoisie. Selon votre devise. Vous devez protéger les citoyens et les servir. Il est nécessaire que la, que la population retrouve une confiance pleine et entière dans sa police. C'est votre comportement qui contribuera à restaurer cette confiance. J'ai dit tantôt que vous allez prendre service dans un moment crucial de notre histoire. Parce qu'en effet, nous sommes confrontés à une situation d'insécurité insupportable pour nos concitoyens. Des bandits armés, je veux même dire des terroristes, défient l'autorité de l'État et par leurs actions, bloquent la libre circulation des biens et des personnes. C'est une situation qui ne peut pas durer et qu'il nous faut combattre avec force vigueur et détermination. C'est à cela que vous êtes appelés. Vous ne bénéficierez d'aucun délai de grâce. Dès que vous recevrez votre affectation, vous prendrez votre baptême de feu. Car la direction de la PNH a reçu des instructions pour lutter avec plus d'efficacité contre le phénomène de kidnapping qui a pris ces derniers temps des proportions inacceptables. Je vous ai dit que vous avez des qualités de caractère hors du commun, parce que ce sont ces qualités qui vous permettront de résister aux multiples tentations auxquelles vous serez confronté. La tentation de l'argent facile parce que toutes sortes de personnes viendront vous proposer des sommes alléchantes pour commettre des actes illégaux, pour couvrir toutes sortes de trafics illicites, pour juste fermer les yeux et regarder ailleurs pendant qu'ils commettent leurs forfait. Le gouvernement a décidé de mettre de l'ordre dans la police et de veiller à sévir contre tout comportement déviant. On vous demande donc de faire beaucoup avec peu. Je saisis l'occasion pour féliciter la PNH en général et sa direction en particulier pour les efforts accomplis et pour les résultats obtenus. Il reste beaucoup à faire encore, mais les plans d'action sont prêts. La PNH a besoin de beaucoup plus de moyens, davantage d'équipements et d'entraînement, en particulier des entraînements appropriés en vue de faire face aux nouvelles formes d'insécurité et de terrorisme. Les ressources budgétaires sont limitées, mais nous allons consentir un effort particulier en faveur de la TNH, parce que la lutte contre l'insécurité et la restauration de l'autorité de l'État constitue non seulement des priorités, mais aussi un passage obligé vers la création de cet environnement sûr et stable dont nous avons besoin pour un retour à l'ordre démocratique et à l'organisation d'élections libres et inclusives. Je veux féliciter tous les policiers et policières pour leurs actions. Des instructions ont été données pour améliorer vos conditions de vie, de travail et de formation. Je veux ici remercier les pays amis d'Haïti qui ont depuis plusieurs années apporté un soutien manifeste à notre police nous avons encore besoin de leur appui pour l'acquisition de matériel et d'équipement, mais aussi pour la formation spécialisée contre la lutte contre le terrorisme et les gangs armés. Aujourd'hui même, notre ministre des Affaires étrangères a participé à un sommet sur le renforcement de la sécurité en Haïti. Cet effort de coordination du soutien à la police nationale répond à une demande expresse du gouvernement. En effet, nous ne demandons pas l'envoi de troupes étrangères pour venir faire le travail à notre place. La formule a déjà été essayée ces dernières années et une fois ces troupes parties, la situation s'est dégradée et a même été empirée. Nous croyons que cette PNH que vous intégrez aujourd'hui est capable de remplir sa mission si on lui donne les moyens appropriés. C'est le message que nous envoyons à tous nos amis et j'ai bonne raison d'espérer qu'ils nous comprendront et viendront accompagner notre police dans la mise en œuvre de ces plans. Je tiens à vous dire par ailleurs, mesdames, messieurs, de faire attention car la COVID-19 est toujours présente et continue de tuer. Respectez les mesures barrières et faites-vous vacciner. Je profite de cette prise de parole pour vous souhaiter à vous, nouveaux policiers, du succès dans votre carrière et à nous tous, je veux souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'année qui s'en vient et que je souhaite soit bien meilleure que celle qui se termine. Et ben voilà, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mandez à mes amis pour vous abonner à la chaîne. Et puis, n'oubliez pas notre petit pouces bleu pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit À la prochaine